Est-ce que ça t'inspire d'avoir une équipe D'avoir des gens qui travaillent avec toi, qui soient prestataires et ou salariés Personnellement, quand je me suis lancé dans le business, alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ma marque s'appelait même Solopreneur. Mais j'ai commencé à découvrir les assistants à distance. Et là, j'ai compris que, bah oui, euh, je ne suis peut-être pas fan d'avoir une équipe, parce que j'aime bien la liberté de travailler tout seul, mais je ne suis pas fan de faire certaines tâches euh, genre comptabilité non plus. Et du coup, quand les deux se rencontrent, bah forcément, à un moment donné, euh, j'ai testé et après plusieurs euh, essais, pas forcément des échecs, mais c'était juste pas des grandes réussites. Euh, je travaillais avec des gens, notamment en Afrique, quand j'ai commencé, parce que bah, ça correspondait à mon budget. Et bien euh, aujourd'hui, je n'imagine plus mon business sans équipe. Au moment où je te parle, bah, tu les connais hein, il y a Karine, Mathilde et Marie-Lie, et euh, bah, je suis hyper, hyper heureux de travailler avec elles. Et du coup, dans cet audio, je vais te parler de pourquoi c'est important. D'avoir une équipe, et je pense que je vais te surprendre avec euh, euh, bah, quelques idées. Euh, et je pense que plus tu viens hein, en écoutant cet audio en mode Oh non, franchement, ça ne me donne pas envie, et ben bah, plus tu vas, ça va te challenger. Et euh, on va voir comment recruter et comment déléguer, comment manager. Let's go Alors, le premier bénéfice, je l'ai dit, c'est de moins faire de tâches que tu n'aimes pas. Pour avoir plus de temps déjà ou pour, plus, pour avoir plus de temps pour faire ce que tu aimes vraiment. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas croître sans passer plus de temps dans notre zone de génie. Et pourtant, dans le business, il y a des impératifs. Il y a des choses que tu ne peux pas ne pas faire. Donc, si tu te contentes à terme, hein, parce que chaque chose en son temps, de travailler seul, non seulement ça va te rendre malheureux de faire ce que tu n'as pas envie de faire, mais ta croissance va être complètement limitée. Ça, c'est la première chose. Deuxième bénéfice, et là, c'est beaucoup plus intéressant par rapport au, au thème de ce calendrier de l'avant qui est la communauté. Parce que cette équipe, c'est une communauté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins besoin d'être coaché, mentoré et de faire partie d'un mastermind parce que j'ai une équipe. Chaque semaine, on se voit, je passe du temps ensemble. Et euh, pour tout dire... Euh, la solitude entrepreneuriale que connaissent beaucoup d'entrepreneurs, je ne la connais pas. Non seulement parce qu'il bah, y a des gens, mais en fait, c'est des gens avec qui je me plais, on a des valeurs communes, c'est des gens sympas. Et ça, c'est important parce que tu peux te retrouver entouré de 20 personnes et te sentir seul. Pour tout dire... Alors, non pas que je me sentais seul, mais j'ai eu une période de mon business où on avait jusqu'à 15 personnes. Évidemment, euh, ce n'était pas des personnes à temps plein. Mais voilà, donc on a fait des allers-retours, des ajustements sur ça. Et aussi, l'un des bénéfices, c'est que cette équipe, elle peut te challenger aussi, te coacher, te conseiller. Et ça, je trouve ça hyper cool. Parfois, on voit euh, les gens dans notre équipe comme une dépense de gens qui exécutent des tâches. Mais quelqu'un de ton équipe qui te fait réfléchir à un truc, qui te donne une idée, qui te challenge, qui parfois te dit de ne pas faire quelque chose, eh ben, ça peut te faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent et de commettre des erreurs. Et moi, je suis pleinement reconnaissant pour mon équipe sur ça. Donc ça, ben, pour moi, c'est hyper important que, pas que tu recrutes demain, mais que jamais tu ne fermes la porte au fait de recruter. Parce que non seulement c'est la possibilité de faire croître ton business, de mieux t'amuser, mais aussi de permettre à d'autres personnes de s'épanouir dans ce que tu fais. Tu sais ton besoin de contribution quand tu veux coacher les gens Eh ben euh, il peut aussi s'exprimer en permettant de payer quelqu'un qui fait quelque chose qui lui passionne. Et ça, je trouve ça top. Du coup, comment on trouve ces gens-là Alors, le plus simple du plus simple, c'est d'aller voir dans sa communauté. Tu un email moi, si demain, je veux avoir un maximum d'ouverture et d'emails, euh, de, de mes emails ou de gens qui nous répondent, il suffit que j'envoie je, une, une offre d'emploi. Alors là, il y a plein de gens, plein de gens qui vont venir. Évidemment, euh, d'utiliser ton réseau. Et puis parfois, d'aller sur des plateformes euh, comme des groupes Facebook. C'est comme ça qu'on avait aussi recruté euh, Karine. Donc, si tu me permets aujourd'hui, si tu ne sais pas comment recruter, c'est que tu n'as pas appris assez de temps pour y réfléchir que tu ne t'es pas autorisé et que tu n'as pas assez essayé. Normalement, si vraiment tu vois l'intérêt et que tu vas à fond, tu devrais pouvoir recruter. Donc, ce n'est pas sur ça que j'aimerais passer le plus de temps aujourd'hui. Je vais passer sur du temps sur quelque chose d'assez challengeant et euh, de changement interne que je suis en train de vivre, qui est la délégation, le management, le leadership. Parce que c'est une chose d'avoir quelqu'un, mais c'en est, est une autre, qu'elle performe, qu'elle qu apporte un retour sur investissement positif, qu'elle prenne du plaisir, qu'elle reste, qu'elle soit fidèle, quoi. Pas dans le sens où elle est obligée de travailler avec vous jusqu'à la fin de ses jours, mais dans le sens où bah moins il y a de turnover, moins il y a de rotation, bah mieux c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, il faut changer les choses. Donc, plusieurs questions, que je, euh, plusieurs questions, plusieurs... Euh, élément de réponse que j'aimerais te donner, plusieurs conseils, c'est déjà de définir de la manière la plus claire possible ce que tu veux, ce que tu attends de la personne. Et la clarté est hyper importante dans ta communication, la clarté aussi euh, dans ce que tu euh, attendrais de la personne en dehors de ses tâches. C'est-à-dire lui expliquer par exemple que, euh, bah, ok, elle a ses tâches, mais elle a droit aussi d'être proactive. Donc, ça, c'est une chose importante. Et, et, et, bah, va falloir avoir aussi de la clarté sur les process, sur les tâches. Tu peux pas juste lui dire, fais ci, fais ça, et puis débrouille-toi. Va falloir passer du temps à la former. Et là, généralement, ça saoule un peu les gens en mode, oh, mais former les gens, oh là là, mieux vaut que je fasse tout seul. Et parfois, c'est vrai, hein, mieux vaut le faire seul. Mais, faut réfléchir moyen et long terme. Et c'est là où c'est dur. Peut-être que tu peux enregistrer des vidéos via Loom, par exemple, L-O-O-M, où tu fais quelque chose, tu filmes et tu dis à la personne de ton équipe de pouvoir faire la même chose. Donc voilà, ça, c'est quelque chose de plutôt basique que je voulais te partager. Maintenant, ce qui est beaucoup plus challengeant et ce qui me tient à cœur de te partager aujourd'hui, c'est sur la partie leadership. Et ça, c'est vraiment challengeant pour moi. Je suis passé, je pense, d'un leadership, d'un management plutôt en mode je délègue des tâches et puis du coup bah, soit c'est fait soit c'est pas fait et puis à un moment donné je suis peut-être allé dans un autre extrême qui était de laisser beaucoup d'espace et à l'équipe de dire voilà qu'est-ce que vous voulez etc et d'avoir une vision collective et j'en parle euh, avec vous euh, régulièrement de cette vision collective de comment ton équipe peut contribuer à nourrir ta vision par contre il y a des limites et je pense que je tombais dans un autre extrême. C'est que je pense que je suis, ouais, je suis clairement un people pleaser, bon, comme beaucoup peut-être, mais moi peut-être un peu plus. C'est-à-dire que j'aime plaire aux gens. Et je pense que je me suis retrouvé dans une situation où pour ne pas déplaire à mon équipe et pour leur plaire, j'ai essayé de, par fausse humilité, de leur dire « Écoutez, euh, vous, vous en pensez quoi Vous faites quoi Vous ferez quoi ?» Et dans, sur ce chemin, je me suis peut-être un peu perdu. Je me suis un peu moins fait confiance. Euh, peut-être que je me suis aussi un peu déresponsabilisé. « Ok, toi, t'en penses quoi ?»« Ok, qu'est-ce que tu fais etc. » C'est-à-dire que ma posture de coach avec mon équipe a des limites. Wow, « Waouh, il neige là au moment où je te, euh, je te parle et puis euh, il fait froid aussi. Euh, »« Donc, je vais bientôt rentrer. Euh, » Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler sur l'année 2023. Comment, tout en prenant soin de mon équipe et en leur permettant d'exprimer leurs idées et de privilégier... Ah, ben bah justement, pas de privilégier, mais de donner, d'accorder de l'importance à leur épanouissement. Comment, en fait, je peux prendre des décisions pour mon entreprise et ça, qu'elle soit d'accord ou pas, parce que c'est euh, trois femmes hein, dans mon équipe, qu'elles soient d'accord ou pas, si moi, j'en suis persuadé, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille à fond. Et parfois, ça va impliquer de fâcher les gens dans mon équipe. Alors, pas fâcher, fâcher, mais qu'ils ne voient pas pourquoi je le fais, euh, qu'ils ne voient pas la raison, qu'ils ne voient pas les bénéfices. Mais il ne faut pas que j'oublie que ce soit moi le leader et que, euh, bah, si elles sont là, c'est aussi parce qu'elles attendent de ma part que du leadership et que je prenne des décisions, et euh, voilà. C'est pour ça que le coaching euh, a des limites, hein. et c'est pour ça que nous, quand on enseigne aux clients de coacher, euh, à nos clients coach, on leur dit de coacher, de conseiller, de former aussi. Et du coup, bah, c'est pareil avec euh, les gens de mon équipe, c'est à dire que je peux les coacher, leur demander, mais à un moment donné, il faut que je débarque en mode ok, ça c'est ma croyance, et on va faire ça. Et si vous n'êtes pas d'accord et que ça se reproduit encore et encore, bah peut-être qu'un jour, il faudra aussi se séparer. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Ah, vous entendez un peu la musique Je suis euh, en dehors du restaurant, là. <rire> et euh, je vais rentrer bientôt parce qu'il fait vraiment froid. Et euh, ouais, ça, c'est apprendre à s'écouter. Apprendre à affirmer. À... Je pense qu'il y a une part de moi, et c'est dur à dire, qui ne veut pas totalement m'affirmer parce que je ne veux pas totalement réussir. Je ne veux pas totalement atteindre mon plan potentiel. Et du coup, j'aurais peut-être tendance à utiliser mon équipe pour dire, bah voilà, euh, oui, mais telle personne n'est pas d'accord. Du coup, on ne va pas le faire tout de suite. Et je pense qu'il faut que, pour l'année prochaine, je prenne beaucoup plus mon leadership. Et c'est là où c'est challenge. Hein. faut pas que je passe d'extrême de, en... Euh, d'un extrême à l'autre euh, donc voilà, je voulais te partager ça parce que, encore une fois euh, le groupe, la communauté est importante et il faut en prendre soin et tout seul on ne peut pas réussir et ce que j'aimerais aussi te dire c'est que les relations évoluent avec le temps et que c'est jamais euh, parfait et que ce qui est vrai un jour peut l'être moins donc aussi de t'encourager à tester, avancer pour petit à petit trouver ce qui te correspond le mieux. J'espère j'espère que ça t'inspire, que ça t'encourage. En tout cas, j'ai pris du plaisir à te faire cette audio, même si là, il neige. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que jusque-là, on a beaucoup parlé du programme coach en mission parce que c'est notre focus. Si jamais, si jamais la thématique de l'équipe t'intéresse parce que tu as déjà développé un business euh, plus avancé et que bah, tu souhaites, euh, euh, voilà, tu fais par exemple déjà 5-10 000 euros, et bien bah, peut-être que le programme, euh, par moi j'entends, hein, peut-être que le programme coach en mission n'est pas fait pour toi. Et s'il n'est pas fait pour toi, et ben bah, sache qu'il y a un mastermind qui s'appelle le mastermind ascension. Donc on prend les recettes qui fonctionnent pour le mastermind, donc... Dans le programme coach en mission, pour rappel, on a un mastermind. Mais là, si tu veux aller plus loin, on a un mastermind, mastermind. On fait entre guillemets que ça. Donc, si tu es totalement débutant, c'est le programme coach en mission ou si tu es plutôt au début. Et si tu fais déjà 5 à 10 000 euros par mois, peut-être que le programme le mastermind Ascension est fait pour toi alors si jamais tout ça c'est pas clair pour toi et tu hésites un petit peu bah c'est très simple tu cliques sur le lien en description. tu regardes le programme coach en mission si tu as l'impression que c'est pas assez avancé pour toi et que c'est trop pour des débutants prends rendez vous je serais ravi d'échanger avec toi et peut-être que je te parlerai du mastermind si je pense que c'est plus approprié pour toi en tout cas je te parlerai du mastermind ascension parce qu'il y a un mastermind aussi dans le programme coach en mission. Allez, allez, je te laisse. Euh, le mieux, c'est que si tu as un doute, tu cliques en description, tu regardes la vidéo et je serai ravi, ravi d'échanger avec toi. Je te laisse parce que je caille, je caille, je caille. J'ai trop froid, j'ai la main gelée. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette session avec toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, à demain.